Aimez-vous Jules Verne Aimeriez-vous faire bouger avec cette autre personne la pieuvre de 20 mille lieux sous les mers en hologramme Aimeriez-vous une installation artistique participative de co-création En tant qu'artiste, j'ai vraiment envie de donner de l'espoir aux petits comme aux plus grands, créer du lien entre nous. Je partage aussi votre problématique pour apporter quelque chose de vraiment inédit. Disruptif technologiquement à un nouveau public, tout en étant intergénérationnel et ancré dans notre patrimoine commun. Imaginez qu'en prenant une carte, une des huit tentacules bouge et la pieuvre rêve par les mouvements de vos visiteurs. Je vous présente Octopus, la pieuvre de Jules Verne qui rêve par les mouvements coordonnés de ses huit cerveaux, nous. Le dispositif, qui tient dans 8 mètres carrés, est à la fois un hologramme et 8 appareils de réalité augmentée. Le tout communique par un réseau sans fil fourni avec et sans lien à Internet. Il s'agit de créer le mouvement de chaque tentacule de la pieuvre hologramme avec une magnifique illustration papier de la première édition de 20 milieux sous les mains. Et si on coordonne ces mouvements avec les autres visiteurs, on fait rêver la pieuvre. Au fond de la jarre, sous la lune d'été, une pieuvre rêve. C'est l'univers fascinant et terrifiant de 20 milieux sous les mers par le détournement de la technologie. A vous de jouer maintenant, je vous souhaite une excellente expérience.